Salutations à vous tous, spécialement à vous qui regardez la vidéo. On est de retour encore pour une nouvelle vidéo, une nouvelle tuto qui va vous montrer comment mettre des suggestions ou des fichiers dans vos vidéos. Si ma vidéo vous a plu, pensez à la liker, de commenter et de s'abonner. Ok, pour commencer, cliquez directement sur Google Chrome et tapez dans la barre de recherche m.youtube YouTube Studio. m.youtube YouTube Studio. Et maintenant, cliquez sur YouTube Studio. Ok, maintenant, ACDA à Studio. Très rapide. Très rapidement. Attends, ok. Maintenant tu dois d'abord cliquer sur le contenu vos contenus qui c'est contenu juste là le contenu l'une des vidéos mm. cliquez sur détails mm. cliquez sur le fichier Ici, fichier. Cliquez sur plus. Choisis une vidéo. Ok. Choisis n'importe vidéo. Ok, tu peux choisir plusieurs vidéos. Ok, je vais faire ça très rapidement. Et la position des suggestions doit changer à chaque vidéo, et puis, choisir plusieurs vidéos, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, et enregistrer. Ok, maintenant, allons vérifier ça sur YouTube. Ok, allez dans vos vidéos. Votre chaîne. Et puis vos vidéos. Ok, choisis la vidéo que vous avez modifiée. Ok. Et maintenant, attends les suggestions. Attends et regardez en haut de la vidéo pour voir la suggestion. Ok. Suggestion. Comment effacer l'historique des vidéos. De Merci d'avoir regardé ma vidéo. Like, abonnez, puis commentez. Ciao